Bonjour à toi, cher spectateur, Tirailleur de Mathieu Vadepied. Euh, ça avait l'air d'être un film assez ambitieux. Genre vraiment le gros film historique français avec un énorme point de vue, une envie de faire véhiculer un message, un acteur hyper investi, rappelant très clairement dernièrement un certain Will Smith qui s'est également investi avec Antoine Foucault dans une thématique assez similaire. Donc, j'avoue que le projet me donnait vraiment envie malgré le fait qu'il y ait plein de polémiques qui entourent le long métrage depuis maintenant quelques temps. Le résumé pour faire simple, Bakary est un père de famille vivant dans un petit village du Sénégal avec sa femme et ses enfants. Nous sommes en 1917, la France est en guerre, et le fils de Bakari est kidnappé pour servir la patrie. Bakari va tout faire pour le ramener chez lui. Alors, mon objectif n'est pas de parler des polémiques, ça ne m'intéresse pas. Le film de Mathieu va -de -Pied est bon, voire même très bon, mais il a un énorme défaut, Malgré sa thématique hyper ambitieuse, malgré son style flagrant en termes d'investissement créatif, cinématographique et dramatique, et malgré un acteur hyper investi dans le rôle également, je trouve le film très convenu. Je n'irai pas jusqu'à dire que le film est, est trop simple, ça n'est pas le cas, mais je trouve le film très classique par rapport à ce qu'il souhaite raconter. Disons qu'en tant que tel, le long métrage est vraiment bien foutu en termes de technique, en termes de dramaturgie, et dans sa base, le long métrage fonctionne. Il fonctionne vraiment bien. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a rien de plus que ça qui ressort en fait du film. Tirailleur est un film qui réussit son postulat de base. Mais qui à aucun moment ne semble vouloir aller un tout petit peu plus loin pour créer quelque chose de plus ambitieux ou de plus imposant. C'est un film qui fonctionne dans son émotion. Parfois de, mener... de manière un petit peu lourde et de manière un petit peu excessive mais ça fonctionne. C'est un film qui marche dans sa technique parce que c'est vraiment bien foutu, on sent que Mathieu va de pied, il sait exactement dans quelle direction il veut emmener son récit, et on sait exactement dans quelle direction il a envie de plonger le spectateur, donc là-dessus ça fonctionne, mais il n'y a pas grand chose de plus qui ressort. Et du coup ça fait que le film, même si on arrive à cerner ce qu'a envie de véhiculer le réalisateur, à aucun moment on a l'impression qu'il y a un petit truc qui ferait ressentir autre chose au spectateur. Et c'est ça en fait que je reproche au film, c'est que c'est bien fait, mais c'est juste bien fait. Les épisodes sombres de notre histoire sont un bon moyen pour un auteur de questionner la place de l'humain au milieu de tout cela, de jouer à la fois sur ce que l'on peut ressentir face à l'horreur du monde, mais aussi comprendre comment un personnage peut avoir un impact profond sur nous par le biais de la grande histoire. Mathieu Vadepied nous offre un film assez classique par de nombreux aspects, la faute notamment à un rythme peu soutenu, à une forme assez simple et à un récit sonnant comme déjà vu. Mais il met cela au cœur d'un sujet fort, porté par une envie de parler d'histoire tellement intense, que ne peut que rester assez fasciné par le geste que nous offre le cinéaste. En termes d'écriture, le film est écrit par Olivier Demangel et Mathieu Vadepied. Olivier Demangel qui est décidément très investi dans les projets, euh, si ce n'est polémique, en tout cas, très investi politiquement parlant, puisqu'il était le scénariste de novembre. Euh, L'écriture dans sa base veut vraiment jouer la carte de l'immersion par le point de vue. L'objectif, c'est de plonger le spectateur à la place de Bakary et de son fils, et de jouer à fond la carte du « mettez-vous à leur place ». C'est très compliqué, hein, surtout que leur point de vue est vraiment très biaisé. C'est un point de vue que, je pense, peu de spectateurs vont réussir à pleinement ressentir parce que c'est un point de vue extrêmement cathartique et c'est surtout un point de vue qui, historiquement parlant, demande tout de suite de poser des bases, entre guillemets, de compréhension de la période. Pourquoi, à cette période-là, prendre des personnes venant du Sénégal et les embarquer sur le front français, ça n'avait aucun sens humainement parlant À partir de là, c'est très compliqué d'un point de vue émotionnel, de réussir à s'investir. Mais je trouve que l'investissement est là. L'investissement est là parce que les deux scénaristes ont vraiment envie de nous plonger en tant que spectateurs dans le point de vue de deux hommes face à un enfer qu'à aucun moment ils ne souhaiteraient vivre et qu'à aucun moment aucun être humain ne souhaiterait vivre. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce n'est pas un enfer qu'ils ont choisi. La grande majorité des films français parlant de la Première Guerre mondiale, ou des films internationaux parlant de la Première Guerre mondiale, sont souvent des récits qui ont plus tendance à investir des personnages qui ont envie d'aller sur le front. Vous prenez les trois quarts des films parlant de la Première Guerre mondiale, attention j'ai dit première, pas deuxième, la deuxième c'est très différent. Mais la première, il y avait un vrai investissement de la part des Français, de la part des Anglais, de la part des Américains, d'aller sur le front pour défendre des idées. Et c'est à la fin de cette guerre que ces idéaux ont été complètement brisés. Et ça... Ça n'est pas ce qui est au centre de ce récit. Ce récit parle de deux hommes qu'on a forcés à aller sur ce front. Et à aucun moment, ils ne considèrent que c'est leur guerre. C'est la guerre des Français. Mais un contrat tacite, je pense, dans la tête des Français, a insisté pour qu'à cette époque-là, même si on n'était pas Français, on devait défendre les idéaux de la France. C'est ça, je pense, qui va poser le plus de soucis, entre guillemets, en termes d'immersion, mais ça reste très fort et très très bien foutu en termes d'écriture de ce point de vue-là. De manger les vas de pied, joue à fond la carte de l'immersion, ne cherchant pas forcément à faire de ce récit un message politique ou humaniste, mais surtout une quête profonde de survie portée par deux héros confrontés chacun à une guerre différente, allant de celle qui sommeille en chacun de nous, jusqu'à celle peuplant les tranchées et les camps. Les deux scénaristes ont tout de même un peu de mal à équilibrer l'ensemble, donnant parfois la sensation que le script peut sembler simple. La base du récit n'est quant à elle que trop fine par moment pour donner plus d'impact à ce tout. Mais au fond, malgré cela, comme évoqué avant, il faut bien avouer que la narration fonctionne et que l'intensité du récit marche. En termes de mise en scène, euh, Mathieu va de pied. Alors déjà, à une très jolie direction de la photographie, et rien que le choix de ce format qui est un format que finalement dans les films entre guillemets à grand spectacle français on a très peu l'habitude de voir. Mais si je considère pas vraiment que ce soit un film ici à grand spectacle, entre guillemets c'est la forme et l'envergure du récit qui incite à penser ça, mais c'est avant tout un film très engagé, donc j'aurais plus tendance à m'orienter dans la case du cinéma d'auteur que du cinéma grand public, parce que je pense pas en plus que le film va réussir à toucher un si grand public que ça. Mais déjà le format, ce choix d'avoir un flat. Ça permet, entre guillemets, d'avoir une image qui fait très réaliste. Et donc du coup de plonger le spectateur dedans en lui posant une situation comme étant hyper crédible. Je trouve là-dessus que ça fonctionne extrêmement bien. Je trouve aussi que la forme du récit qui consiste à jouer sur une fatalité, que je n'ai pas évoquée de manière nécessaire parce que je pense que sinon ça vous plombe l'entièreté du film lorsque vous rentrez dans la salle, de ne pas, de ne pas savoir ça c'est justement très ludique et je trouve ça permet à l'œuvre d'avoir un vrai sens et d'avoir une vraie portée émotionnelle. D'avoir cette fatalité qui habite l'entièreté du film, je trouve que ça donne un vrai impact émotionnel au long métrage. Et ça fait que du coup, la mise en scène de Vadepied est très bien appuyée par rapport à ça. Après, Mathieu Vadepied, c'est un cinéaste où on sent que s'il maîtrise son tout, il ne cherche jamais à le transcender plus que ça. Donc ça fait que ces films, comme ici, sont souvent avec cette impression que c'est maîtrisé, que c'est indéniablement bien fait, mais qu'il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Comme si le film arrivait à suffire à lui-même et qu'il n'y avait pas forcément plus que ça, une patte créative qui se mettait en place. Et c'est peut-être le plus gros reproche que je peux faire en fait au long métrage de Va de Pieds, c'est qu'à aucun moment je n'ai eu la sensation que le film avait une identité. Une vraie identité visuelle et esthétique. Certes ça fonctionne mais à aucun moment je trouve qu'il y a un réalisateur qui s'investit plus que ça en fait dans l'objet et, et du coup ça fait que le film est un peu passe partout. Il marche mais on pourrait le donner entre les mains de n'importe qui et se dire ah oui ça pourrait être lui. Va de pied essaye le plus possible de construire sa mise en scène comme un enchaînement de séquences hyper réaliste et extrêmement crédible, donnant lieu à un tout qui marche extrêmement bien sur le spectateur, qui peut sonner comme convenu, si on s'arrête simplement à sa base, mais qui exploite tout de même bien son tout. On restera peut-être un peu circonspect devant la manière avec laquelle le cinéaste choisit de construire son rythme, donnant un peu l'impression de ne pas savoir comment correctement développer son tout et nous embarquer du début à la fin, mais pour autant, l'ensemble sonne comme tellement immersif que l'on ne peut qu'être embarqué par ce récit intense et violent. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. bon. Déjà, je tiens à saluer l'audace, parce qu'on peut parler d'audace à ce stade-là, de faire en sorte que les trois quarts des dialogues du film soient joués en peul, Parce que, honnêtement, ça pourrait être rédhibitoire pour beaucoup de spectateurs de se dire euh, pourquoi aller voir un film comme ça s'il est sous-titré mais qu'on me vend que c'est un film français C'est extrêmement audacieux et je trouve qu'en plus tous les acteurs s'en sortent très bien. Je trouve notamment que Alassane Young qui joue Tierno est fantastique. Je l'ai trouvé exceptionnel. Si on enlève Omar Sy, c'est vraiment lui qui domine l'entièreté du long métrage. Je trouve à côté que Jonas Bloquet est vraiment bon. Dans des rôles plus secondaires, on a Bamar Khan et Alassane Sai qui sont vraiment tous les deux excellents. Euh, je les trouve totalement investis dans leurs personnages et je trouve que ça fonctionne du feu de dieu. Mais vous vous en doutez, au vu du film, au vu de l'affiche, au vu du fait qu'il soit également producteur du long-métrage, s'il y a un acteur qui ressort du lot, c'est bien Omar Sy. Omar Sy est flamboyant ici. L'acteur apportant une intensité une justesse de jeu à son personnage constante, donnant lieu à un moment de cinéma où il est véritablement l'essentiel de l'émotion ressentie par le spectateur. Au bout du compte, Tire ailleurs, euh, c'est un film qui remplit son contrat. Et c'est un film qui fonctionne. Mais je trouve que pour le sujet, pour la forme, pour l'investissement qui a été fait autour du long-métrage, ça manque d'audace. C'est mon gros souci avec ce long-métrage. Je ne dirais pas non plus que je m'attendais à un 1917 des Tirailleurs. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je trouve qu'il manque ce petit plus qui ferait de ce film autre chose qu'un bon long-métrage sur une situation qui avait besoin d'être dépeinte au cinéma. C'est ça qui me dérange. Parce que sinon, Tirailleurs de Mathieu Vadepied est bon. C'est un bon film et je vous conseille de le voir en salle. Mais n'attendez pas non plus un film révolutionnaire parce que je pense que l'investissement qui a été mis dans ce film a été tellement orienté sur le propos qu'il doit porter que peut-être derrière d'un point de vue artistique, il n'y a pas eu la même ambition qui a été mise en place. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête, sinon le film est très bon. A plus